Vladimir Poutine, à la tête d'un système où règne son arbitraire, se croit au-dessus des lois. Au-dessus des lois en Russie pour les crimes qu'il commet contre les opposants, les journalistes. Au-dessus des lois qu'il ordonne en Ukraine. La différence avec d'autres périodes sombres de l'histoire, c'est l'existence de la Cour pénale internationale. Déporter des enfants en masse. En Ukraine, constitue un crime de guerre et Vladimir Poutine doit en répondre. En l'espèce, le mandat de l'arrêt de la Cour à l'encontre de Vladimir Poutine est juste. Cette Cour est un acquis précieux et j'appelle tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, y compris les États-Unis, à y adhérer. J'appelle aussi tous les États membres à remplir leurs obligations et à appliquer ce mandat d'arrêt. Personne ne doit être au-dessus des lois qui veillent sur notre humanité. En Ukraine, au Yémen, au Xinjiang, en Palestine, nul de ne doit pouvoir commettre des atrocités sans en répondre devant la justice.